Tu dois partir pour vivre ta vie Pour trouver ta destinée Quelle attention T'es au courant que tu couches en dormant Cinglé Cet je l'ai composé il y a longtemps. En touchant un objet, tu vois les événements qui lui sont associés. Tu ressens son passé. C'est un écho dans la force liée à cet objet. Peu de Jedi ont cette capacité. Comment vous savez ça J'ai été un Jedi. Mais plus maintenant. Est-ce qu'on se connaît Non. Mais je connaissais ton maître, Jaro Tapal. C'était un vrai gardien de la République. C'était un vrai héros. Écoutez, il m'est arrivé quelque chose pendant la purge. J'ai survécu, mais ma connexion à la Force a été endommagée. En méditation, si jamais je baisse ma garde, je perds le contrôle. J'ai l'impression de revivre ce moment où… Tu es vivant, Cal. Et tu n'es plus seul. C'est terminé. On approche de notre destination. Voici Bogani, un Jedi que je connaissais à la découverte avant la Purge. Tu ne la trouveras sur aucune carte. L'Empire ne sait pas que cet endroit existe Non. Hm. Alors Quel est le plan de Se cacher ici On ne se cachera plus, Cal. Tu vois ce bâtiment, là-bas Je pense que ce sanctuaire renferme la clé pour recréer l'Ordre Jedi. Mais seul quelqu'un qui maîtrise la Force peut réussir cette épreuve. Et comme vous n'êtes plus de Jedi, vous avez besoin de moi. Je sais que tu ne me fais pas confiance. Et moi aussi, j'ai encore des doutes à ton sujet. Mais nous avons un adversaire commun. Et une cause commune. Je t'en dirai plus quand tu auras rejoint le Sanctuaire. Mais bon, en attendant, j'aimerais que tu rencontres quelqu'un. Que la Force soit avec toi. Salut, BD1. Moi c'est Cal. Euh... Ouais, ça va. Mais je voudrais trouver quelqu'un. Non, pas toi. Je... je recherche un Jedi, je crois. Attends, tu tu le connais Qu'est-ce que tu sais Hé, hey, T'en vas pas pirater ce truc Merci. Le sanctuaire dont Séré m'a parlé, celui que je recherche, doit se trouver ici. Euh, BD, c'est un peu étroit pour moi. T'en fais pas, je trouverai bien une autre sortie. C'est étroit, mais ça devrait aller. Ouais, je vais m'en remettre. Ah oh Steam de soins. Toi, t'es plein de ressources. Ça, ça fait du bien. Merci, petit droid. Ok, on va réessayer. Ok. Oh, tout le monde à bord. D'où tu débarques Tu te souviens pas Un droïde peut être amnésique. Oui, tu marques un point. C'est là qu'on doit aller, je peux le sentir.